tous, nous sommes à Fontaine-sous-Jouy dans le cadre d'un petit stage fait avec la commune. Nous sommes aujourd'hui dans la salle des fêtes, mais nous avons tourné deux jours avant dans tout Fontaine-sous-Jouy. Alors, je ne suis pas seule, je suis avec Elliotte, 12 ans, euh, j'habite à Fontaine-sous-Jouy et j'adore le VTT. Et toi... Théodore, euh, 17 ans et euh, je suis en terminale. <rire> Très bien. Alors, euh, pour ces trois jours, nous étions une dizaine de jeunes et d'adolescents de la commune à pouvoir faire ce petit stage. Donc, euh, nous avons répondu à plusieurs questions, mais je me tourne vers vous pour vous poser une question. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce stage euh, Moi, ce qui m'a plu dans ce stage, c'est de pouvoir euh, toucher les caméras, euh, filmer, se faire filmer, et voilà. Et d'être da, dans. à peu près de même, mais c'était surtout ce qui tournait un petit peu autour de la technique. Ouais, ça m'intéressait, D'accord, très bien, donc euh, maintenant nous allons pouvoir visionner les petits clips que nous avons fait euh, durant ces trois jours. Donc la première question était, à Fontaine-sous-Jouy, qu'est-ce qu'il y a euh, Je m'appelle Jules, je vis à Fontaine-sous-Jouy, un village tranquille où on peut y faire de bonnes balades. Chez moi, il y a un city-stade et des forêts. Bonjour, je m'appelle Timéo, j'habite à Fontaine-sous-Jouy. À Fontaine-sous-Jouy, j'aime bien la colline, j'aime bien la rivière. Et j'aime bien me balader en forêt. Bonjour, je m'appelle Melcy, bah, j'habite à Fontaine-Sous-Jouy. J'aime bien la montagne, c'est très agréable d'y monter, d'y descendre. Bonjour, je m'appelle Lucas et ce qui me plaît à Fontaine-Sous-Jouy, c'est le city-stade. Je m'appelle Liane, euh, j'habite à Fontaine et ce que j'adore c'est les champs, la forêt, il n'y a pas beaucoup de bruit. C'est calme. Bonjour, je m'appelle Elliot. Euh, ce que j'aime bien à Fontaine-sous-Jouy, c'est euh, le city-stade, la colline, euh, les, la rivière, le calme. Salut, je m'appelle Donc, euh, Dans le village Fontaine-sous-Jouy, il y a une rivière euh, entourée d'un chemin donc, euh, qui permet de faire des bonnes balades. Il y a un city, il y a quelques aménagements comme des bancs. Euh, et euh, c'est assez fleuri comme village, déjà naturellement, mais aussi avec des aménagements préparables. Nous sommes de retour sur le plateau. Euh, après ce beau petit clip, il y en avait un autre euh, où la question était, euh, euh, en ouvrant la fenêtre euh, dans 20 ans, qu'est-ce qu'on verrait euh... D'accord, t'aurais quel âge dans 20 ans Bah personnellement, ça me fera euh, 37 ans. Et euh, toi, Salome euh, <rire> Bah moi, j'aurai qu'un ans de plus, j'aurais 38 ans. Ok, bah on, on va voir ce beau petit clip. Moi, ce que j'aimerais voir de ma fenêtre, ce serait une grande forêt avec plein de vie. Je voudrais voir un wild park Et toi, alors euh, Moi, quand j'ouvre ma fenêtre, euh, je voudrais avoir euh, plein de pistes de VTT de descente. Moi, quand j'ouvrirai ma fenêtre dans 20 ans, j'aimerais voir une énorme piste. Bonjour, moi, dans 20 ans, quand j'ouvrirai ma fenêtre, j'aimerais bien voir la mer au loin avec le coucher de soleil. Et toi Bon, moi, dans 20 ans, j'aimerais avoir une plage privée. Donc, euh, qu'est-ce que je voudrais voir dans 20 ans bah, On va dire pas grand-chose de plus parce qu'il y a pas mal de balades par exemple, autour du village, mais dans le village lui-même, les trottoirs sont super petits donc il euh, n'y a pas vraiment moyen de marcher, etc. plus d'aménagement à ce niveau-là. Euh, moi, ce que j'aimerais bien voir euh, en ouvrant ma fenêtre, c'est la mer avec les cocotiers et le sable. Donc euh, après avoir euh, regardé le deuxième clip, on remarque que les jeunes avaient pas mal d'imagination, mais euh, la question précédente était qu'est-ce que vous voudriez voir dans 20 ans en ouvrant votre fenêtre Mais déjà là maintenant, euh, qu'est-ce que vous en pensez de votre village, par exemple Salomé euh, bah, Moi mon village me plaît beaucoup et quand j'ouvre ma fenêtre, euh, je vois mon jardin, euh, je vois mes chiens et, et c'est trop cool. Et toi Agathe Moi quand j'ouvre ma fenêtre, eh ben, je vois mes arbres, je vois ma pelouse, je vois mon trampoline et c'est calme. D'accord, très bien. Et on va donc rebondir avec la troisième question qui était pourquoi vous partiriez de Fontaine-sous-Jouy. Bon, bah moi j'aimerais bien partir parce que euh, j'aime bien voyager vers d'autres endroits. Et toi Moi j'aimerais bien partir pour aller découvrir euh, plein d'autres choses. Bah moi je partirais pour euh, aller à la montagne faire les bike euh, Une raison pour laquelle je partirais. Alors euh, moi je suis parti pour faire mes études. Mais, euh, mais je regrette parce que j'aurais préféré rester ici. Donc, euh, pourquoi je partirais de Fontaine-sous-Jouy euh, Je dirais parce que c'est bah, un village, donc c'est pas vraiment pour étudiants, ou pour futurs jeunes adultes ou même jeunes adultes. Euh, les raisons pour lesquelles je partirais de Fontaine-sous-Jouy, c'est que je suis trop loin de la montagne pour les backparks. Et euh, le travail est un peu loin. Moi, je voudrais bien partir de Fontaine-sous-Jouy pour aller à Honfleur. Nous sommes de retour sur le plateau. Après avoir vu ce clip sur pourquoi on partirait d'ici, euh, je vais vous poser une question. donc euh, pour Qu'est-ce que vous avez appris sur ces trois jours de stage Théodore bah, Écoute, personnellement, j'ai appris à utiliser une table de, mixia... de mixage audio et vidéo. Et je ne savais pas comment faire avant, donc euh, c'est intéressant. Et toi euh... Alors moi, j'ai appris à filmer. Merci Charlie. Euh, cette fois-là, on va regarder un autre clip sur le pourquoi on resterait ici. Euh, une raison pour laquelle je resterai à Fontaine, euh, ce serait parce que euh, déjà c'est calme comme village, et en plus euh, l'ambiance entre voisins est assez bonne. Une des raisons pour euh, lesquelles je resterai ici, c'est que j'habite ici depuis que je suis née, et que pour moi Fontaine-sous-Jouy, euh, c'est toute ma vie. Voilà. Les raisons pour lesquelles je resterai à Fontaine-sous-Jouy, que euh, déjà il y a des chemins de VTT euh, tranquilles, et c'est calme. La raison pourquoi je resterai à Fontaine-sous-Jouy, et bah j'ai ma famille ici donc euh, bah, je veux bien rester auprès d'eux. Alors on est bah, de retour sur le plateau vu qu'on le dit tous, euh, toujours dans la salle des fêtes de Fontaine-sous-Jouy donc on a changé, euh, Lucas nous a rejoint et on a toujours Elliot. Et euh, donc on a regardé la dernière question qui était euh, « Pourquoi je resterai à Fontaine-sous-Jouy » Donc euh, bon, a priori, ils veulent rester euh, dans leur commune quand même un, un petit moment. Euh, donc on a fait euh, ce petit stage vidéo pendant trois jours. Euh, et donc euh, moi j'aimerais savoir euh, comment vous avez eu l'information comment, comment Elliot, toi tu as su euh, qu'il y avait ça Au départ, il y a ma mère, elle me l'a dit. Et après hein, le soir ou le matin en, rentrant du, en prenant le bus, il y a Laurence qui m'a donné un papier euh, où ça disait stage vidéo, euh, quel tel jour, telle heure. Ok Laurence qui est une élue de la commune. Voilà, voilà en oui. gros c'est ça. Et toi Lucas tu l'as su comment Bah c'était un peu plus euh, Laurence euh, qui était venue au City Stade euh, pour euh, pour m'expliquer euh, le, le stage. Ah oui ah oui dès le, dès le premier jour du stage. Oui ça, on s'est croisé au City Stade, Laurent s'est venu te voir, après je suis retourné, ouais ok. okay. Donc toi, toi on t'a chopé euh, en passant euh, dans le coin, euh, voilà. et du <rire> coup euh, tu nous as ramené un pote, c'est ça, et vous avez fait euh, les trois jours avec nous, donc parfait. Euh, donc ça vous a plu oui. oui. Voilà, donc euh, bah, on reviendra avec, sûrement avec euh, le centre social pour faire des activités normalement sur Fontaine-Sous-Jouy, alors ce ne sera peut-être pas que de la vidéo, on fera peut-être du sport. Ah oh, ouais, euh... du VTT du VTT, il faudrait que j'ai un, un vélo, mais euh, oui, oui, je vais m'en sortir. Je vais prendre un vélo. Il n'y a pas de souci. Et il euh, faudrait que j'apprenne à en faire sans roulette. alors. Mais <rire> bon, euh, d'ici cet été, peut-être qu'il arrive. Ça marche ouais. Et ben moi, ça m'a fait très plaisir de vous rencontrer et de faire un truc avec vous. Donc voilà, c'est cool. Et on va voir la conclusion aussi avec les autres jeunes qui sont restés derrière. La technique. Alors, euh, donc on est euh, en conclusion euh, de ce stage vidéo à Fontaine-Sous-Jouy avec d'autres jeunes euh, de Fontaine-Sous-Jouy. Euh, donc je vais vous poser une première question, les gars. Euh, donc on a... Présente-toi euh, Moi, je m'appelle Jules. J'adore le VTT. Ok. Et tu as quel âge 10 ans. Ok. Euh, moi, je m'appelle Iliane. J'ai 11 ans et j'aime bien le judo. Euh, moi aussi, je m'appelle Jules et j'ai 17 ans. Ok, comme ça, les présentations sont faites. Euh, Julien, animateur. <rire> voilà. Euh, 30, euh, je ne sais plus, euh, quelques. Et euh, du coup, première question, euh, c'est euh, comment vous avez eu l'information euh, sur le stage vidéo Alors, euh, moi, c'était Laurence qui me l'avait dit. Euh, je jouais dans la rue avec un copain. Et Laurence, elle m'a dit, euh, allez voir au parc, on fait des stages vidéo. Et du coup, bah, on est y allé. Ah, le jour même du, du stage Oui. Ok. Ah oui, ça, voilà. Et y Yann euh, Moi, c'était euh, Lucas qui était venu juste avant aussi, qui est venu me voir vu qu'on est les voisins et qui m'a dit euh, qu'il y avait un stage, si, euh, Il voulait que je vienne. Et puis, du coup, bah, j'ai accepté. Moi, c'est tout simplement ma mère qui me l'a dit il n'y a pas longtemps. D'accord. D'accord. Et du coup, elle a eu l'info, euh, genre, euh, sur le site internet ou, ou de la pub, tu sais, tu sais ou pas Pas du tout. Bon, ok. Bon, bah, c'est mère qui te l'a dit, parfait. Voilà. Et alors, euh, du coup, euh, qu'est-ce qui vous a plu, euh, la chose qui vous a plus plu dans le stage ou qu'est-ce que vous avez euh, préféré apprendre euh, C'est ça qui, qui m'intéresse en vrai aussi euh, parce que bah, je vais le faire euh, aussi ce stage, euh, je vais le refaire sur d'autres communes moi. Et donc, euh, l'idée euh, c'est de euh, savoir qu'est-ce que j'aurais à corriger. Tu vois, c'est un peu mon bilan à moi du coup. Vas-y. Bah, moi, c'était plutôt de toucher les caméras, savoir comment ça fonctionnait. Okay. Moi, j'aimais bien filmer, euh, savoir comment ça fonctionnait pareil. Bah, moi aussi, c'était aussi l'aspect technique euh, du tournage. Et donc, le, le fait de se mettre en avant, parce qu'en fait, du coup, vous avez préféré euh, sûrement le, la partie technique. Et euh, le fait de se mettre en avant, de se mettre devant euh, la caméra et pas derrière, c'est-à-dire qu'on de se faire filmer, est-ce que c'est quelque chose qui vous a dérangé Non. Non, ça t'a pas dérangé Non. Non non plus Non Ok, bon bah parfait. Et ben bah, je vous remercie euh, les jeunes de Fontaine-sous-Jouy euh, de m'avoir euh, supporté euh, pendant trois jours. Donc ils étaient dix. Donc euh, là cet après-midi, le troisième jour, il nous en manque deux. Euh, C'est qui s'appelait euh, Timéo et Melcy. Qui nous ont quittés malheureusement. Qui n'étaient euh, pas là aujourd'hui, voilà. Et euh, donc euh, qui ont euh, participé aussi au stage. Voilà. Ah, je... non, non, non. Euh, mieux, mieux, ouais. ok C'était mieux, c'était mieux. Je Y va Hop <rire> Hop Hop Hop Hop Hop Hop Hop là. Comment on fait pas prendre une photo ah, je sais quoi.